Alors voilà, le premier débrief. Euh, avec Albert Dantoir, que je suis ravi de retrouver euh, sur La Martingale, euh, parce qu'on a déjà enregistré, euh, pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui écoutent un épisode que je vous recommande d'ailleurs euh, vraiment euh, avec beaucoup d'insistance l'épisode 28. Faut-il être riche pour avoir un banquier privé euh, C'était un peu l'idée. Donc, euh, Albert de, de Nalo, je te remercie. Euh, je remercie Nalo et je vous remercie euh, tous, mais je te remercie aussi parce que je sais que tu fais partie des fidèles supporters et auditeurs de euh, La Martingale. Euh, euh, et, et donc de, de nous sponsoriser, déjà, je ne le ferai pas à chaque fois, mais au moins sur ce premier épisode. Euh, et puis, je suis impatient d'avoir et d'échanger avec toi sur ton analyse fine euh, sur cet épisode enregistré à l'instant avec Bassel. Euh, il est bon, Bassel, il a un truc, j'aime bien son côté très geek, geek des chiffres, pour, pour reprendre... Une chaîne YouTube connue d'un comptable d'ailleurs, mais euh, euh, et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Albert bah Écoute, euh, bonjour Mathieu, et puis merci de m'accueillir une nouvelle fois, je suis très content. Euh, bah écoute, moi j'ai envie d'abord de dire merci Bassel, euh, parce que pour son travail avec ce site internet que j'ai été voir avant de venir. Euh, parce que c'est un excellent outil pour démontrer aux gens qu'un investissement immobilier, euh, en effet, ça peut être simple si on le prend par la bonne lecture. Parce que le problème, c'est que la majorité des gens euh, ont une lecture de l'immobilier un peu magique. Euh, c'est la recette magique pour investir, mais on oublie tous les paramètres que Bassel nous a très bien expliqués. Les taux de rendement, est-ce qu'il faut faire un crédit, est-ce qu'il ne faut pas faire un crédit, etc. Et je pense que euh, l'erreur... Euh, euh, L'erreur la pire c'est euh, quand euh, la grande majorité euh, des gens estiment que c'est une recette magique parce qu'ils font euh, prix de revente Donc le jour où ils mmh. ont, ont revendu un bien moins de prix d'acquisition et c'est leur plus value euh, Pas du tout du tout du tout <rire> euh, Il faut sou soustraire 20 ans de charges de copro, 20 ans de fiscalité, 20 ans de taxes foncières 20 ans, Certains emmerdements, de travaux, voilà, euh, tous les etc Et là on se rend compte que c'est pas inintéressant pour autant si on prend bien en, en, en compte tout mais ça permet de relativiser un peu plus le propos euh, et puis euh, comme tout investissement euh, il comporte des risques alors euh, j'entendais que euh, c'est très très peu risqué ça dépend, encore une fois c'est un peu comme tous les investissements, euh, c'est comme souvent on dit que la bourse est très risquée, que l'immobilier ça l'est pas, encore une fois ça dépend, enfin, c'est pas du mmh. tout, euh, si, en fait si on investit mal, tu sais c'est toujours cette histoire de projet, euh, Nalo on est très sur les projets, euh, et ben si tu investis mal par rapport à ton projet, le risque il est là en fait. Et il y a, y a quand même un truc, euh, on, on l'évoque dans l'épisode, mais ça fait 30 ans que le marché boule. 30 oui, ans que ça si. fait que monter oui, presque. Oui, oui. Euh, je veux dire, a priori, ça n'arrivera pas 30 ans supplémentaires. ou alors. Euh, je, je, oh, hein. Tu sais, j'ai un père, parce que je, souvent je t'entends <rire> parler de ton père, donc maintenant oui, bah, bah, c'est moi qui vais parler du mien. <rire> Tant qu'il ne dit pas de la merde. <rire> non, non, non. non, non. Euh, donc Monsieur il était dans les, dans, le, dans les dirigeants du Crédit Foncier. Ouais. Euh, il m'a toujours dit tu verras Albert, on te dira. Toujours que l'immobilier est haut, et ça ne cessera de continuer de monter. Et je vais te donner un autre exemple. Euh, quand j'ai commencé mon boulot, c'était en 2012, hein, de banquier privé, euh, j'avais un banquier privé en face de moi qui avait euh, 25 ans d'expérience de peut-être de plus que moi, et elle me dira « tu verras, sur les marchés américains, on te dira toujours que c'est trop cher », et ça continuera de monter. Ça va pas monter genre ligne droite, tu vois, il mmh. y aura forcément des fluctuations. Mais euh, l'immobilier, im, par exemple, euh, si on prend Paris, euh, je prends juste l'exemple de Paris, bah la surface c'est à l'intérieur du périphérique. Bon bah voilà. Et donc ça va pas être extensible, tu mmh. vois. Euh, et d'ailleurs c'est très bien ce que disait Bassel euh, tout à l'heure, la surface sur laquelle on peut construire, à un moment elle est limitée. Donc les prix montent forcément. Et puis euh, les prix, euh, il parlait de taux d'intérêt qui montent le monde qui baisse, bah c'est les, les banques centrales qui dirigent mmh. ça. Donc, si les taux d'intérêt sont bas, les gens vont pas mal acheter parce que le lever de crédit dont vous parliez euh, tout à l'heure aussi aide énormément. Si les taux remontent, bah les gens ils vont moins emprunter. D'ailleurs, il parlait de la bascule là, des taux d'intérêt à 5%, etc. Il ne faut pas oublier aussi, euh, je me rappelle tout à l'heure, tu as parlé de euh, euh, si, euh, si j'achète un bien X et que je le vends moins cher que je l'ai acheté si j'ai fait un crédit finalement j'y gagne bah oui parce qu'en fait euh, souvent la banque demande d'apporter les frais de notaire parce qu'elle mmh. considère que ce n'est pas un investissement des frais de notaire ce sont des frais donc elle n'aime pas trop le financer et euh, eh bien euh, en fait euh, si tu as apporté que les frais de notaire pour un bien dont le prix d'acquisition est de 300 000 euros bah, en fait en vrai tes frais de notaire c'est 7,5 quoi donc je sais pas t'es mmh. à 20 000 euros euh, en fait tu as déjà fait une plus-value entre 20 000 et 300 000 euros Oui c'est ça Parce que pour revendre le bien 100 000 euros Faut, faut vraiment être une bille Donc euh, en fait as déjà fait une plus-value Grâce au lever de crédit Et encore une fois ce que je dis souvent C'est que le lever de crédit euh, le, C'est le locataire qui te paye ton bien en fait hein. Donc encore une fois, moi j'ai euh, une... Ce qui payera, une... enfin je veux dire, euh, en bourse, il n'y a personne qui paye mes actions quand personne. je les achète. C'est toi, ouais, voilà. toi qui les achètes. Alors après, par exemple, euh, j'entendais tout à l'heure sur euh, est-ce qu'il faut emprunter ou pas aussi. Euh, il ne faut pas oublier que euh, quand tu achètes un bien, alors déjà le taux d'emprunt est lié à l'horizon de ton, de ton investissement. Mmh. Plus tu vas emprunter longtemps, plus le risque est grand pour la banque que peut-être que tu ne rembourses pas Parce que le taux d'intérêt c'est le coût du risque en fait, hein. ouais. c'est juste ça Moins tu empruntes longtemps, plus la banque se dit il y a peu de risque qui ne rembourse pas Donc plus le taux baisse Donc c'est non seulement conjoncturel que les taux sont bas, mais en plus c'est une question d'horizon Et si tu, il ne faut pas oublier que si entre acheter cash 300 000 euros un bien ou emprunter 300 000 euros en bien un bien immobilier, j'entendais Bassel qui disait euh, « tu peux le garder 10 ans, 15 ans ». En vrai, be beaucoup de gens gardent longtemps en fait. Hein, un bien immobilier, rares sont les gens qui achètent et qui revendent au bout de 3 ans, à part peut-être les marchands de biens, mais encore une fois, ça c'est une toute autre activité. Euh, si, si tu places la même somme, par exemple, sur les marchés, sur ce même horizon, si on fait du, du track record passé, sur les 30 années passées, tu as mieux fait sur les marchés actions. Ça, ouais. veut, ça veut pas dire que tu dois pas faire D'immobilier, que tu dois faire tout euh, Et tout, euh, tout, tout en bourse Mais ça veut juste dire que sers toi du levier de crédit pour l'immobilier Parce que franchement J'ai déjà des épargnants qui m'ont dit J'ai acheté 300 000 euros cash Il euh, y a 4 ans bah, Je leur ai dit bah, en fait vous avez brûlé de l'argent Clairement Il y a euh, un, un biais qu'on a tous potentiellement mmh. et j'y viens j'y avais pas pensé avant ce débrief mais euh, Bassel qui est peut-être euh, à la limite alors on, on l'a dit mmh. en préparant tout ça ce qui est difficile c'est qu'on n'est pas là pour éclater Bassel et que, oui, voilà, du... et que tout ce qu'il a dit est super super ouais, super euh, voilà, et notamment aussi très euh, euh, euh, légitime, fiable, on sent que quelqu'un qui, qui a bien réfléchi tout ce qu'il fait euh, quand il dit je vends jamais et moi je suis pas mal comme ça finalement Est-ce que tu dis Oui, mais c'est pas, pas, enfin, signe de. Je veux dire, d'un un un bon financier quand Cédric je... O'Neill de Brix, il est sorti d'ici, il me dit Mais mec, vends tout parce que tu as fait des telles opérations, oui. tel truc, prends tes plus-values trouve... réutilise-les pour acheter d'autres choses. Ça, alors, ça, je suis d'accord avec ça, mais euh, si tu as fait le crédit sur 15 ans, en fait, moi, je me fixe comme horizon, parce que Bassel disait très bien qu'il faut se mettre un horizon de revente, et bien moi, par exemple, je me fixe comme horizon de revente maximum la fin du crédit. Parce que, en fait, tant, y a tant que le crédit le est là après. Non, mais, oui, mais par exemple, le, il te parlait du LMNP. Ouais. Tant que le crédit est là avec les amortissements, etc., tu payes pas d'impôts, en fait. Mmh. Si tu es dans une SCI parce que tu as acheté euh, parking, euh, mur de commerce, etc., tant que tu as du crédit en face, tu pas d'impôts. Donc, en fait, c'est que du plus. Tu vois mmh. Donc, il faut juste euh, se demander, en effet, à partir de quel moment ma plus-value, elle est faite, et à partir de quel moment je vais aller pi pivoter sur d'autres types de biens. Mais bon, après, encore une fois, c'est un peu du cas par cas. Euh, as des biens, je pense qu'en plein sixième, en as, ils les ont depuis cent euh, ans, non, en, de génération en génération, et ils ont bien fait de le garder. Hein, ouais, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ok. D'autres euh, petits... Non, non. Moi, ce que non, c'est clairement le. J'ai pas tellement d'autres choses à dire. Euh, je dis simplement que merci Bassel, encore une fois, parce que son site permet de se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un investissement immobilier. C'est pas juste euh, tout simple. C'est ouais, pas complexe, quoi, ouais. mais il faut juste un peu chercher, il faut juste un peu comprendre comment est-ce que ça marche. Et la formule magique, comme il le disait très bien d'ailleurs à la fin, il y a certainement beaucoup de gens qui sont passés pour son site et qui n'ont pas fait l'acquisition ouais. parce qu'ils se sont rendus compte que le rendement, il n'était pas là, c'était trop, trop compliqué. Donc, ça relativise ce qu'on entend souvent et ce qu'on lit souvent. La magie de l'investissement immobilier. Um, et en plus, oui. j'adore son approche un peu open source, dire moi, mon, finalement, bah donne, mon Excel, exactement. vous le prenez, mais sinon, oui. si vous voulez mieux avec mon il site, Morizio, nos, Yo, euh, voilà. écoute, euh, super, bah, voilà, moi j'aime toujours cette approche du, du levier, mais en effet, le levier, l'emprunt, pas fait n'importe comment, euh, et grâce à des outils comme Maurizio, euh, ça nous permet d'avancer. Écoute, merci. J'étais inquiet sur la durée de notre, notre débrief. Finalement. finalement, on est bien, quoi. Euh, toujours pertinent, toujours là, Albert bon, Dantois. On pourrait en parler deux heures. Oh, bah, bien sûr, bien <rire> sûr. Euh, comme d'hab, on t'ajoute sur, sur LinkedIn, Albert Dantoir. Et puis sinon, vous pouvez contacter Nalo. Alors, ça me fait marrer, moi, de temps en temps, quand je contacte Nalo par le petit oui. truc de, oui, de chat, de euh... chat, là, ouais. comment c'est, euh... ça va être intercom ou un truc. Oui, comme exactement, c'est un intercom. Euh, et bien, souvent, j'ai Albert en face qui me répond. Oui. Donc voilà, j'ai une sorte de, j'ai moi, j'ai mon banquier privé, alors voilà, que je suis pas ça. riche. Tu vois, ben c'est oui, bien. Euh, J'ai trop de chance. Merci, <rire> Merci beaucoup, Albert. Merci Mathieu. A plus tout le monde. J'espère que ce premier débrief vous a plu. Et à la semaine prochaine sur la Martingale. Ciao.